Bonjour à tous, très très bienvenue au Chant d'amour des oiseaux pour ce quatrième épisode de partage de ce que j'appelle les fondamentaux. Ici donc comme promis pour cet épisode, je vais te parler donc des dimensions, des plans et des échelles. Voilà. Enfin, ce vocabulaire que j'utilise depuis que je partage, depuis maintenant près de 3 ans, sur Youtube, et maintenant euh, sur Odyssée aussi, n'hésite pas à y aller, à t'abonner. Un grand, grand, grand merci, parce que ça me soutient très directement. Voilà, si, si tu choisis d'aller voir euh, tout ce que je publie euh, d'abord en étant abonné, et ben voilà, tu me soutiens directement. Tu n'as pas besoin de sortir... Euh, euh, ton porte-monnaie, quoi que ce soit <rire> voilà, c'est du direct sans publicité ni rien c'est vraiment très très très chouette comme nouvelle option c'est beaucoup plus euh, équilibré, équilibré euh, au niveau du partage et du retour à condition que ceux qui regardent soient abonnés, il suffit d'un mail et d'un mot de passe voilà, alors on va passer maintenant à ces dimensions alors tout ce que je partage vient d'un parcours euh, que j'ai réalisé tout au long de mon existence et euh, j'ai pu en retranscrire une partie euh, que tu vas pouvoir en allant sur mon blog acquérir et il s'agit du journal de notre première mère. Tu auras les explications en allant sur mon blog. Dans ce journal, c'est vraiment pas un livre, hein, c'est vraiment euh, des faits avec des croquis euh, qui t'expliquent donc euh, tout ce que j'ai traversé, euh, toutes ces étapes euh, donc, qui sont euh, au travers des yeux et, et de l'énergie de notre première mère celle qui est à l'origine de notre humanité, ici incarnée sur Terre et dans toutes ses dimensions. Elle est à l'origine de cet espace-temps, hein, entre autres. Euh, voilà, tu vas, tu vas pouvoir découvrir en, en te plongeant dans, dans, dans, cette, dans, dans ce trésor d'indications. De, de, tu vas pouvoir découvrir énormément, énormément de choses et ça en remet beaucoup d'autres sous un angle d'éclairage différent euh, qui ajoute, qui ajoute selon moi énormément à la compréhension de ce que nous sommes et dans quoi nous sommes. Voilà. <rire> ben voilà, c'est une c'est une source inépuisable euh, de euh, de référence pour moi, vraiment. Tu comprendras, tu comprendras en accédant à cet ouvrage. C'est énorme, énorme, énorme, énorme. Bon, voilà. Alors, <rire> c'est justement au travers en particulier hein, de cette expérience extrêmement profonde, étroite que j'ai pu suivre hein, d'étape en étape que je peux euh, transmettre et que je transmets tout ce que je transmets. Voilà. Donc, Selon moi, selon cette expérience, les différentes dimensions, et là je vais euh, donc euh, produire un, un dessin pour illustrer, on a déjà vu ce type d'illustration. Là c'est mon illustration. Elle, elle est extraite justement du journal. J'ai pu euh, donc connaître cet état à un moment donné, je donne les commentaires dans le journal. Ici simplement, je te donne le résumé, le suc sur certaines grandes grandes lignes qui me paraissent être des fondamentaux pour poser les bases d'un vocabulaire et d'une compréhension commune, voilà, afin que les partages deviennent plus fluides, sous quelque forme qu'ils soient, et que les outils que je propose soient de plus en plus efficients pour chacun d'entre vous, voilà, que vous puissiez chacun les prendre et les euh, euh, en avoir le plus grand bénéfice, voilà. Donc, les différentes dimensions... Ce sont celles que tu vois là à l'écran en plusieurs couleurs qui se dégagent et qui sont en fait les différentes fréquences de ton champ électromagnétique. Ces fréquences ne sont pas toujours, et l'expression de ces fréquences n'est pas toujours aussi visuelle, limpide et claire que ce dessin. Il a fallu que j'entre et que une conjonction euh, puisse se faire pour que je connaisse un état pareil. En tout cas, pour ne pas partir dans tous les sens, je veux t'expliquer et partager avec toi que pour moi, selon moi, les différentes dimensions, et cela vaut aussi pour chaque être, et aussi pour l'être de notre Terre et l'être de notre univers, etc. Pour moi, ce qui est vrai est vrai à toutes les échelles. Donc, voilà, je viens de parler des échelles. Tu as l'échelle de l'individu, tu as l'échelle de la planète, tu as l'échelle de la galaxie, l'échelle de l'univers, etc. Ça, c'est donc ce que j'appelle les échelles. Les plans. C'est par exemple, pour le plus euh, commun et accessible d'entre nous tous, c'est celui, euh, on va prendre l'exemple de la peau. La peau de notre corps, c'est un plan intermédiaire diamagnétique entre l'extérieur et l'intérieur. Et pour moi là, je viens de te parler des trois plans fondamentaux que l'on va retrouver aussi partout dans la création. L'intérieur ce qui se passe à l'intérieur. Là, on va appeler ça la membrane euh, qui relie l'intérieur et l'extérieur, qui permet à l'intérieur et l'extérieur d'exister. d'accord La membrane, euh, on peut dire de séparation, mais ça peut être aussi le contraire. C'est la membrane aussi de communication, voire même de communion entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Donc, l'intérieur, l'extérieur et la membrane un, deux, trois plans. Ce sont pour moi les trois plans fondamentaux. Ensuite, oui, je ne vais pas donner énormément de détails parce que parce que je préfère euh, me contenter de sujets aussi... Euh, de me restreindre à certains sujets, de me limiter hein, pour ne pas partir dans tous les sens. Et je ferai comme ça plusieurs capsules jusqu'à ce que j'ai pu de communiquer tout ce que j'avais à dire. Voilà. Mais j'essaye de rendre ça le plus fluide possible et accessible possible. Voilà. Donc revenons donc aux dimensions. Parce que c'est sur ces trois vocabulaires que j'emploie très régulièrement. Celui qui va demander probablement un petit peu plus de temps. Tout simplement, il se trouve... Que, alors ça c'est un point de vue hein, sur la réalité Je, je m'explique Un arc-en-ciel On dit très souvent il y a une, une convention euh, de couleurs Qui euh, nous rappelle qu'il y a sept couleurs dans l'arc-en-ciel En vérité, ça ce n'est qu'une convention Mais en vérité, si tu regardes le spectre lumineux il y a ce que ton œil charnel peut voir, distinguer, et en effet, euh, on peut plus ou moins distinguer cette couleur, si on veut, hein, mais la vérité, c'est qu'il y a une infinité de fréquences. Il y a celles qu'on peut distinguer un peu plus les unes des autres, mais en fait, et en vérité, il y en a une infinité. Et c'est là le point essentiel. Alors, on parle de nombre de chakras, on parle du nombre de dimensions. J'ai entendu un nombre de 7, 15, 12, 40, etc. Mais je n'ai encore jamais entendu personne, enfin, je n'ai encore entendu aucune voix exprimer. Je suppose que ça a déjà été fait. Mais voilà, moi je n'ai pas encore entendu qu'en vérité, en vérité, le reste ce ne sont que des protocoles et la vérité, elle n'entre jamais dans les protocoles. Les protocoles, les codes, les, euh, les dogmes, c'est fait éventuellement euh, pour euh, comment dire, simplifier, aider à la transmission mais ça ne devrait jamais prendre la place de la vérité. Alors, revenons à ces fréquences. Hein On parle bien de fréquences électromagnétiques, puisque tout est composé de la polarité diamagnétique. Ici, concernant tout ce qui est incarné, quel que soit son degré d'incarnation et quelle que soit sa fréquence d'incarnation, elle est et elle se peut incarner grâce au champ électromagnétique. Donc, tout ce qui est l'expression d'un être dans chacune de ses dimensions qui sont illimitées, infinies, A, donc, pour moi, les dimensions et les fréquences, c'est pour ainsi dire, euh, sur ce sujet, euh, l'équivalence. Dans le sens, je vais être beaucoup plus clair encore, chaque fréquence est une dimension de l'être. Et donc, dans chaque fréquence, tu vas pouvoir trouver une expression de l'être. Une expression différente, qui va avoir une forme différente. Ce pourquoi le corps humain, par exemple, a la forme qu'il a euh, sous la fréquence que nous lui connaissons, et au-delà de cette fréquence, de ce champ de fréquence, parce que, en fait, pour que. Une présence incarnée existe sous quelque forme que ce soit, il est quand même nécessaire qu'il y ait une forme de champ de fréquence qui existe. Alors qu'est-ce qu'un champ de fréquence C'est tout de même euh, une fréquence euh, qui s'étale euh, d'un moment à un autre avec un spectre d'une certaine largeur. Il faut qu'il existe une forme d'espace, de, tu vois. Il faut que cette fréquence ne soit pas que 1,0, ou n'importe quoi, tu vois, seulement un chiffre. Non, mais entre deux chiffres, tu vois, entre deux valeurs. Et c'est entre ces deux valeurs qu'une forme euh, incarnée, je dis bien plus ou moins légère, plus ou moins subtile, peut exister de, du même individu. Eh oui, c'est extraordinaire, c'est fabuleux, donc euh, c'est merveilleux. Ça veut dire, oui, que nous avons une expression incarnée de nous-mêmes dans chaque fréquence, dans chaque champ de fréquence. Et entre chaque champ de fréquence, eh bien, il y a un passage, un passage, un intermédiaire. Voilà. Et justement, si tu t'intéresses à cet ouvrage, euh, où j'ai vraiment là euh, euh, c'est le... comment dire En tout cas, le journal de notre première mère tu vas retrouver justement toute, un, toute une suite d'illustrations très concrètes de quelques-uns euh, des... comment dire euh, quelques-unes des formes qu'a euh, notre première mère dans euh, différentes fréquences. Voilà, c'est très beau et très instructif. Donc euh, je te recommande très chaleureusement, si ces choses t'intéressent, euh, justement de te procurer euh, ce journal de notre première mère. Donc voilà, euh, pour euh, ce volet des dimensions, des plans et des fréquences, on se retrouve très très très bientôt pour un cinquième épisode qui sera consacré donc euh, au lien qu'il y a euh, entre le champ électromagnétique et le corps physique charnel et ce depuis sa conception. Voilà, donc euh, ça soulève un certain nombre de questions. N'hésitez pas dans les commentaires à, à n'hésitez pas à me poser vos questions, à me demander les éclaircissements sur tel ou tel sujet ou à me demander euh, de traiter tel ou tel sujet. Si c'est si ça se trouve dans le cadre de ce que euh, j'ai je souhaite partager et dans, dans ce que je peux partager, eh bien ce sera avec grande joie, tout simplement. Je t'embrasse de tout mon cœur, je vous embrasse tous de tout mon cœur. Merci aux nouveaux abonnés, merci à tous les fidèles que j'embrasse très fort et que je chéris tout doucement de tout mon cœur. Prenez tous bien soin de vous et de tout ce que vous aimez. C'est très très important, Voilà, les nouvelles énergies montent, euh, sont radieuses, lumineuses brillantes, soyeuses elles sont merveilleuses alors euh, j'embrasse tous ceux qui réussissent à les accueillir et à les chevaucher pour le meilleur un gros gros bisou